Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y en avait tous, mais en tout cas, il y a beaucoup de toutes. Euh, on est très heureux de vous accueillir pour ce dernier lundi d'ERES avant les vacances, avant l'été. On reprendra à la rentrée en septembre. Euh, donc, euh, aujourd'hui, autour du livre de Catherine Thomas sur le métier de sage-femme, sage-femme gardienne de l'ETOCI. Euh, alors, pour discuter, Marie-France Morel, historienne, avec qui on a travaillé depuis plusieurs années autour des, des travaux de la Société d'Histoire de la naissance, et euh, Régine Prieur, euh, qui est sage-femme, psychologue, référente à et qui est aussi au collège de la revue Spirale, euh, que Eras publie pour les tout-petits autour des, de la petite enfance et de la périnatalité. Voilà, ben, donc c'est Régine qui anime, je te laisse la parole. Alors, je, je me dis que peut-être de façon courte et très brève, parce que c'est un débat qui peut être très intense, celui qui a ouvert le livre de, de Catherine. On pourrait se présenter rapidement, Catherine Oui, donc euh, ben, moi, rapidement, je suis anthropologue de formation et euh, j'enseigne dans des formations soignantes, euh, infirmières, sage-femmes, depuis quelques années déjà. Euh. Voilà, en anthropologie de la santé principalement. Marie-France euh, Oui, ben moi je suis professeure d'histoire euh, retraitée, donc j'ai du temps. C'est pour ça que je préside la Société d'histoire de la naissance depuis 2005. Et donc, euh, je, en particulier, je suis très occupée par euh, la mise euh, en livre des colloques que nous euh, nous organisons tous les trois ans depuis 2002, depuis le 50e anniversaire de l'accouchement sans douleur. Donc, le prochain nous... d'ailleurs est en préparation, c'est sur l'accouchement d'hier à aujourd'hui. Oui, c'est accompagner l'accouchement d'hier oui. à aujourd'hui, et il va paraître voilà. en septembre. Donc, mmh. En particulier sur l'usage, enfin, on a beaucoup réfléchi sur l'utilisation de la main, dans l'accouchement, aussi bien d'ailleurs des hommes que des femmes. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les femmes qui, qui utilisent leurs mains dans les accouchements. Et donc, euh, donc il, va, il va paraître euh, chez R.S. en septembre. Moi, Régine Prieur, sage-femme, psychologue. Alors après, une longue, euh, enfin après avoir longtemps travaillé à l'hôpital, je suis maintenant recentrée dans mon cabinet et recentrée autour de la mère et du bébé. Je suis d'allaitement, mais de façon plus globale, sur le bébé. Voilà, dans toutes ces facettes, et pas que la lettre. J'ai essayé de faire une micro-synthèse, parce que le livre est très dense, hein, de, de, de Catherine. Je me suis dit, quand je l'ai lu, que toutes les chasse femmes devraient le lire, et que les écoles devraient l'avoir dans leur livre obligatoire. Hein, J'ai vraiment pensé ça, très sincèrement. Il montre les mutations autour de la naissance, euh, sur les dernières décennies, vers un accouchement de plus en plus médicalement dirigé, qui entraîne des débats en interne, euh, des interrogations, des propositions qui devraient être diversifiées dans l'intérêt mutuel des chercheurs et des femmes, et surtout des patientes. Il repose, et j'ai beaucoup apprécié parce que ça montre la richesse du débat, sur de nombreux témoignages, avec parfois des désaccords entre nous, d'où le débat, montrant la complexité. Catherine, et j'ai beaucoup, mais beaucoup apprécié ça, tu n'as jamais cherché à simplifier, et c'est ce qui fait l'intérêt de ton livre, c'est qu'il montre que c'est un débat dense, profond et fondamental, et que le plus dur ça va être de faire des choix aujourd'hui pour ne pas aller on ne pourra pas parcourir toutes les dimensions de ton livre c'est pour ça que j'espère que ce podcast vous donnera un très très fort de lire moi je l'ai lu avec beaucoup de j'ai des fois du mal à lire ce bout de livre mais là je dois dire que au-delà de l'intérêt pour l'émission, j'ai été juste bout sans problème. Alors, j'aimerais te demander pour commencer, Catherine, quelle est l'origine de ton intérêt pour ces questions et pour ton travail pour les Alors, bah, déjà, l'origine de, de mon intérêt pour les conditions de la naissance, ça n'a rien de très original puisque c'est mon expérience personnelle de la maternité. Euh, j'étais déjà euh, dans l'anthropologie et puis euh, pour ma première grossesse, j'ai rencontré une sage-femme euh, libérale, praticienne. Donc euh, voilà, déjà j'étais, je pense, je me questionnais beaucoup sur euh, la façon dont je souhaitais euh, accueillir ce premier enfant et puis ben, la rencontre avec euh, cette sage-femme, euh, m'a ouvert la voie vers, vers beaucoup, beaucoup de, de choses qui m'ont vraiment intéressée sur les conditions de la naissance et puis surtout sur le travail des sages-femmes. Ensuite, j'ai poursuivi mes études en fait à l'île de la Réunion, où j'ai travaillé plutôt dans ce contexte où la médicalisation de la naissance était quand même assez récente par rapport à l'Hexagone. Et puis, se retrouver en lien avec des, des traditions à la Réunion, qui est encore très présente. Donc J'ai travaillé sur la rencontre entre ces traditions, ces pratiques traditionnelles chez les mamans, et puis cette médicalisation récente de la maternité. Et puis ensuite, je suis revenue donc, en métropole, et là, j'ai décidé de poursuivre sur ce sujet dans une thèse de doctorat, avec plein, plein de questionnements en tête, hein, et notamment le... le l'importance de la relation en fait, entre la femme et la sage-femme et l'impact que ça peut avoir sur le vécu de l'accouchement. Parce que j'avais, dans mes propres expériences d'accouchement avec des sages-femmes libérales, vécu des accouchements que j'ai trouvés très faciles et rapides. Et en discutant avec les femmes de mon entourage, je me suis posé la question vraiment de savoir est-ce que c'est tout simplement parce que tous les accouchements sont différents et que… Comme certaines personnes me le disaient, tu as eu de la chance d'avoir des accouchements faciles. Est-ce que c'était dû, voilà, à des caractéristiques, je ne sais pas, physiologiques ou personnelles, ou est-ce que c'était dû à l'accompagnement dont j'avais bénéficié Et finalement, ben, en rencontrant beaucoup de femmes qui avaient connu, enfin choisi l'accompagnement global pour la naissance de leurs enfants. Et je me suis rendu compte qu'on était quand même très nombreuses à avoir eu des accouchements faciles. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à, à creuser là-dedans, quand même. Et euh, voilà, donc c'était un peu le point de départ, on va dire, de, de mes questionnements. Alors, euh, tu montres très bien que la Sacha est la clé de goutte du de, de suivi des femmes dans leur vie la grossesse, l'accouchement, et maintenant le postpartum, le suivi gynécologique. Tout le long de la vie. Alors, donc être pleinement sage femme dans sa dimension médicale et globale, euh, je vais poser une question un peu provocante. Est-il vraiment souhaité par toutes les sages femmes? Et est ce que les sages femmes ne sont pas parfois leurs pires ennemis? Alors bon, moi ce que j'ai constaté au travers de ma recherche euh, par rapport à la question de est ce que l'accompagnement global est souhaité par toutes les sages femmes, clairement non. Je pense que certaines sages-femmes ne, ne souhaitent pas pratiquer leur métier comme ça, soit parce que voilà, ce n'est pas l'aspect on va dire du métier qui les intéresse. Certaines sages-femmes préfèrent plutôt se concentrer sur l'accompagnement de la grossesse, par exemple, et vont choisir l'exercice libéral pour ça, parce qu'elles ne sont pas forcément attachées à la pratique clinique de l'accouchement. Euh, et puis, euh, d'autres euh, bah, préfèrent les conditions de travail à l'hôpital, euh, tout simplement parce qu'elles préfèrent être salariées, par exemple, ou avoir des horaires de travail plus faciles, parce que c'est vrai que le, la pratique de l'accouchement euh, euh, en libéral, ça demande quand même une très grande disponibilité, euh, avec une rémunération qui n'est pas très, très valorisée. Euh, la question de l'assurance euh, responsabilité civile, qui n'est toujours pas réglée, donc, il y a quand même beaucoup de choses qui font que la pratique de l'accompagnement global, je pense, pour les sages-femmes libérales, n'est pas évident du tout à mettre en place. Et donc, certaines sages-femmes, je pense, se sentent plus à l'aise dans la pratique hospitalière et salariée. Après, il faut dire aussi que bon, je pense que la façon dont les choses sont mises en place dans les structures, de toute façon, euh, ne permet pas l'accompagnement global à, au sein des structures. Parce que l'accompagnement global, clairement, euh, ce n'est pas forcément uniquement euh, possible en libéral. Ou même, euh, en, voilà, ça, ça pourrait être possible à l'hôpital d'être suivi. Oui, parce que dire, depuis, voilà, depuis les années euh, 2000, les, les manifestations qu'il y a eu dans les années 2000, les revendications des sages-femmes, c'était quand même une femme, une sage-femme, euh, comme ça peut se faire dans d'autres pays. Mais une femme, une sage-femme, à l'hôpital pour tout le temps du suivi de la grossesse et de l'accouchement, clairement en France, pour l'instant, c'est absolument pas possible. Oui. Alors, ça veut dire que tu penses qu'on ne peut pas faire un suivi global à l'hôpital. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être pour les ceux qui nous écoutent définir ce que tu appelles un accompagnement global Parce Oui. On peut alors, j'ai l'impression de faire un accompagnement très humain. J'ai été sage-femme hospitalière et je pouvais avoir l'impression d'être, de voir la personne dans sa globalité, d'être là avec elle, de l'écouter. De, de faire du global, même si je ne la voyais qu'un temps, temps de l'accouchement. Comment tu définis, toi, ce qu'on appelle un accompagnement global ouais. Alors, moi, dans mon travail, clairement, je l'explique dès le départ, c'est-à-dire que quand je, je parle d'accompagnement global, c'est la définition qui a été choisie par euh, les sages-femmes libérales au moment de la création de l'Association nationale des sages-femmes libérales, et elle revendiquait un accompagnement près et postpartum par le même professionnel et c'est ça la définition que j'utilise moi de l'accompagnement global. Donc il faut qu'on se mette d'accord dire... sur le suivi parce que des voilà, fois peut, il peut y avoir une confusion. C'est le suivi de avoir... la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches par le même professionnel. C'est une continuité et on peut même dire si on y rajoute maintenant le fait que la patiente dans la normalité, enfin, tant qu'on reste dans la normalité, fait le suivi génico des patientes, elle peut, être, elle peut faire un accompagnement tout au long de la vie d'une femme. Oui, mais voilà, mais cette globalité, euh, elle est voilà, souvent elle est rompue au moment de l'accouchement. C'est-à-dire que les sages-femmes libérales font beaucoup de, enfin, le, le suivi de la grossesse. Elles les femmes, elles peuvent voir les femmes en postpartum et même en dehors de la grossesse maintenant. Hein. Mais voilà, c est, c est, il y a une rupture au moment de l'accouchement pour les femmes qui accouchent en structure. Alors. Pourtant, il y a quelque chose qui est très intriguant dans ce débat, mais que tu, démontes, que tu démontes très facilement dans ton livre, mais dont j'aimerais bien que les discute devant les auditeurs, c'est que remettre la femme au, au cœur de toutes les grossesses accouchements, de mère, suivi gynéco, contre etc., ce serait vraiment, je pas une grande certitude là-dessus, une grande source d'économie. Ça résoudrait le fameux manque de gynéco qui se recentrerait sur la pathologie, tout en répondant à une attente de couple, et il y a d'ailleurs des actes qui ont été créés pour aller dans ce sens-là. D'où vient la résistance à ce changement qui paraît une si bonne idée sur le papier, à la fois en santé publique, à la fois dans l'intérêt des patients et à la fois en économie de santé Pourquoi c'est si compliqué Parce que on va, on va le voir après, mais c'est quand même sacrément compliqué. On fait pas ça, je veux faire du global et ça se fait. C'est très compliqué. Non, c'est compliqué. On va parler <rire> des difficultés après, mais... Avant de commencer à discuter des difficultés après, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi ça peut paraît si compliqué. Mmh. Ben, déjà, euh, le fait qu'effectivement, euh, remettre la sage-femme au cœur de, du suivi, euh, des grossesses, des accouchements, euh, le fait que ça soit euh, une source d'économie et puis euh, quelque chose de, de, de, comment, de plus simple et d'apprécié par les femmes, je pense que ça, ça, ça a été déjà un travail qui a été fait par l'association Nationale des sages-femmes libérales à sa création. C'est vraiment, ça a été un de, une de leurs batailles. Ça a été quand même par un, un travail statistique de montrer euh, que chiffre à l'appui, en fait, que l'accompagnement global est rentable sur plein de plans. Et ça, c'est un travail qui a été fait dès les années 80. C'est même euh... plus, que, plus que rentable, Catherine. C'est oui, même oui. plus économique, c'est-à-dire en termes de santé, ça réserverait le manque de médecins. Ça résoudrait plein de choses et pour ça on n'y arrive pas. Bien. Et oui, mais les, les, les sages-femmes libérales qui aujourd'hui, par exemple, font de l'accompagnement global ou de l'accouchement à domicile, ont repris ce travail-là aussi euh, en rassemblant toutes leurs statistiques pour montrer justement le bénéfice qu'il y avait pour le suivi des femmes. Euh, mais voilà, clairement, effectivement, il y a une résistance. Il y a une résistance mmh. de la part du, du corps médical, euh, mmh. il y a une résistance de la part de, des syndicats de gynécologues obstétriciens. Enfin, on en reparlera, mais on l'a vu, rien que sur l'expérimentation des maisons de naissance, euh, dès qu'on a commencé à en parler, ça a pris des proportions incroyables. Euh, donc, il y a une très, très grande résistance. Et puis, mais tu comprends comment, rien... très... finalement, c'est… La question, c'est comment tu la comprends, cette résistance D'où elle vient ben pour, pour Parce que moi, même, elle... ça pourrait même être intéressant pour le gynéco. Il se recentrerait sur euh, de, des choses euh, pour lesquelles il a fait des d'études. Euh, pourquoi Alors que c'est dans l'intérêt de tout le monde, il y a une résistance. Parce une que c'est, bon, pour moi, mais je pense que les sages-femmes qui sont présentes ici, et d'ailleurs je, je poserai la question, je pense à Marie-France Morel, parce qu'elle a le point de vue d'une historienne là-dessus. Je, je pense que… Euh, il y a une lutte de territoire entre les, les sages-femmes et les gynécologues obstétriciens depuis toujours. C'est-à-dire que ce champ de la naissance-là, euh, c'est une sorte de, de, de, oui, de territoire sur lequel chacun veut avoir sa part du gâteau. Et ça, enfin, cette confrontation, elle existe depuis toujours. Moi, par exemple, ne serait-ce que pour ma thèse, j'ai travaillé sur des archives de syndicats de sages-femmes, des archives entre 1900 et 2000. Que ce soit voilà, des revues syndicales ou d'autres archives. Et en fait, cette question-là de, de, de la confrontation, donc du fait que des médecins vont euh, euh, empêcher les sages-femmes, par exemple, d'obtenir des compétences supplémentaires ou demander à retirer certaines compétences du champ de la pratique des sages-femmes parce qu'ils trouvent ça inadmissible qu'elles puissent faire tel ou tel acte. Enfin, ça fait euh, un siècle et demi que ça dure. Donc je pense que c'est une très très vieille histoire. Et effectivement, euh, ben voilà, je pense que Marie-France Morel aurait peut-être un mot à dire sur, euh, sur cette histoire conflictuelle qui date. Oui, alors ouais. moi je, je voudrais insister quand même sur le fait que pour une femme qui est enceinte, avoir une sage-femme qui la surveille pendant sa grossesse, qui l'assiste pendant l'accouchement et qu'elle peut voir pendant le post-partout, c'est quelque chose qui allait de soi autrefois. Et qu'on a cassé avec, finalement, la, la médicalisation et le fait d'avoir transporté la majorité des accouchements à l'hôpital. Mais pendant, ce qui date seulement de 1952. Donc, pendant des, des siècles, on peut dire que euh, les femmes, avait à côté d'elle quelqu'un qu'elle connaissait et c'est vraiment un besoin fondamental de, de la femme qui accouche aussi de connaître la personne qui va s'occuper d'elle, enfin qui va l'accompagner. C est, c est, euh, elles sont, euh, beaucoup de, de jeunes femmes aujourd'hui se plaignent souvent que dans la salle d'accouchement elles voient les gens entrer, sortir sans savoir qui c'est, euh, des inconnus et, et donc euh, tout ça c'est euh, ce besoin d'intimité, ce besoin de protéger sa pudeur aussi, c'est quelque chose de très ancien qui a toujours été respecté dans l'accouchement d'autrefois et c'est seulement quand l'accouchement a été transporté à l'hôpital pour la majorité des femmes, qu'un certain nombre de, de manières de, de, de gérer euh, le, le rapport soignant-soigné a été aussi défavorable aux femmes. et Parce que depuis toujours, l'hôpital, c'était pour les pauvres. Et donc, quelque part, euh, euh, même quand c'était bon, plus des pauvres qui venaient euh, se faire soigner, et eh bien, quand même, ces, ces procédures d'extrême de, autorité euh, de la part des soignants elles perduraient. D'accord. Mmh, mmh. Alors, est-ce que là aussi, euh, toujours parce que on est écouté, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs, Catherine, ce qui a connu aux maisons de naissance et à puis, finalement, il y a, il y a trois chambres dans lesquels on fait des propositions dans de l'offre de soins, c'est le plateau technique, la maison de naissance, l'accouchement domicile. Mmh. Est-ce que tu pourrais leur expliquer la différence entre euh, les trois systèmes, leur différence de ce qui amène les couples à choisir euh, ce type d'accompagnement et, et les difficultés qu'il peut y avoir par rapport à ça mmh. Mais, euh, Alors, déjà, plateau... ouais, déjà, par rapport au plateau technique, en fait, euh... Au départ, il y avait quand même des maternités, de, enfin, jusque dans les années 60, même je pense, ce, fin des années 60, il y avait des maternités tenues par des sages-femmes. Euh, il y avait également des cliniques ouvertes, donc, euh, dans lesquelles les sages-femmes libérales pouvaient venir euh, à faire l'accouchement de leurs patientes. Alors moi, j'ai beaucoup... Euh, comment euh, étudier les documents liés à la Vendée, parce qu'en Vendée, il y avait une sage-femme, Madame Cartiot, qui euh, avait accès à une clinique ouverte euh, et qui était reconnue dans sa pratique. Et j'ai vu ses statistiques, hein, elle faisait entre 300 et 500 accouchements par an dans cette clinique ouverte. Donc, elle Donc, avait une clientèle, sa patientèle était euh, sur euh, toute la Vendée et même les deux sèvres. Dans quelles euh... années, c'était quand même ça eh ben, C'était jusque dans les années 60, en fait. Elle a eu, on lui a fermé l'accès à la clinique ouverte à la fin des années 60. Et, et ça n'a pas été la seule dans ce cas, en fait. Hein. Il y a eu, euh, ensuite, il y a eu dans les années 70 avec les, le décret euh, d'Ienich et puis euh, les, les décrets de périnatalité en 98, aussi, il y a eu euh, comment des... Plus, des fermetures de petites maternités, en fait, qui se sont succédées. Et puis, les cliniques ouvertes ont fermé l'accès aux sages-femmes. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'Association nationale des sages-femmes libérales s'est créée en, en disant, nous, on perd le, notre lieu d'exercice, en fait. On, on se retrouve obligé de faire des accouchements à domicile avec nos patientes, qui viennent de partout et qui, des fois, accouchent en même temps. Donc, ce juste pas possible de faire la route pour aller chez tout le monde. Et on nous, enlève, on nous enlève notre outil de travail qui est le plateau technique. Donc là, il y a eu une grosse bataille en fait, pour regagner l'accès au plateau technique des maternités et des cliniques pour continuer la pratique de l'accompagnement global, c'est-à-dire permettre aux sages-femmes libérales de faire l'accouchement de leurs patients. Alors, donc ça, cette loi, elle a été euh, euh, mise en place, euh, en, enfin c'est un décret qui a été décidé en 91 et qui, qui existe toujours, hein, qui normalement est toujours applicable et qui permet l'accès au plateau technique euh, des sages-femmes libérales. Est-ce qu'on peut le refuser euh, oui, bah oui, clairement, euh, les sages-femmes qui font la demande, souvent on de, les structures vont trouver tout un tas d'excuses pour dire que ce n'est pas possible. Soit pour des histoires d'assurance, soit parce que. Euh, voilà, il y, a, y a toujours. Euh, ou parce que la sage-femme ne veut pas appliquer tous les protocoles de la maternité, alors que normalement, euh, elle n'a pas à le faire. C'est-à-dire qu'on euh, doit pouvoir lui euh, louer ou lui donner l'accès à, à un plateau technique, euh, rien qu'avec ce, cette loi-là. Mais elle n'est pas appliquée. Et ensuite, les, les maisons de naissance, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que euh, ça a commencé à, à vraiment prendre. Euh, de l'ampleur en France au début des années 2000, en fait. Et la différence entre les deux, entre le plateau technique et la maison de naissance En fait, le plateau technique, normalement, c'est une sage-femme libérale qui, en tant que praticienne libérale, peut venir faire l'accouchement de n'importe quelle de ses patientes sur un plateau technique. Alors que la maison de naissance… Finalement, euh, comme le fait un génico dans une maternité privée. Voilà, exactement. Patientes. Voilà, okay. comme un gynécologue obstétricien, voilà, qui suivrait ses patientes et la maison de naissance. L'idée, c'est que bon, en France, elles doivent être accolées à une maternité et elles sont tenues par deux, trois, enfin, quelques sages-femmes qui peuvent donc suivre les patientes dans la maison de naissance et puis faire le être là pour l'accouchement dans la maison de naissance. Donc, Alors il y a après, plus d'autonomie la... à l'intérieur d'une maison de naissance pour la sage-femme que sur un plateau technique. Alors. Moi, je dirais que euh, au moment où j'ai fait, oh, ma... oui. fait ma recherche, c'était le, le tout début de l'expérimentation des maisons de naissance, vraiment le, les prémices. Euh, donc, moi, j'ai surtout travaillé, j'ai surtout interrogé des sages-femmes qui avaient accès à des plateaux techniques. Et euh, la différence qui était soulignée, c'est que, bon, déjà, ça, ça dépendait énormément des structures, c'est-à-dire que certaines sages-femmes qui avaient accès à des plateaux techniques, parce que qu'elle s'entendait très bien avec le gynécologue obstétricien, chef de service, par exemple, et qu'il y avait une bonne entente avec la structure, elle, elle se autonome. sentait très libre, autonome. très autonome. C'est-à-dire que euh, j'ai eu des témoignages de sages-femmes qui me disaient, en plateau technique, par exemple, je peux faire un accouchement euh, euh, par le siège, je peux faire un accouchement par voie basse sur utérus cicatriciel, je peux faire même un accouchement de jumeaux Si j'ai l'accord du gynécologue obstétricien euh, qui est là de garde à ce moment-là, il me laisse faire et la, la femme est rassurée, et moi aussi, parce qu'on est à proximité, mais je suis autonome. Alors que d'autres sages-femmes ont accès à un plateau technique, mais euh, l'entente n'est pas forcément super avec la structure, et du coup, bah, elles se sentent très limitées dans leur pratique parce qu'elles sentent qu'elles sont très surveillées, qu'elles doivent justifier tout ce qu'elles font. Mais et bon, donc… Voilà, donc je pense qu'il y a certaines sages-femmes qui se sentent plus libres et plus autonomes en maison de naissance, parce que quelque part, elles ont personne pour euh, être là à surveiller sans cesse ce qu'elles font, elles sont euh, libres de faire ce qu'elles font. En revanche, d'autres m'ont dit quand même que, en tout cas, c'était le cas dans les projets de, de maison de naissance en expérimentation. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce qu'il en est dans ces mêmes maisons de naissance, mais à l'époque où c'était en expérimentation, il y avait des discussions avec les structures sur… Euh, quelle femme a, aurait le droit d'être suivie ou non en maison de naissance? Et les structures, certaines structures, mettaient quand même des limites euh, claires sur le oui. fait que, ben voilà, ok, maison de naissance, il n'y a pas de souci, par contre, euh, ben pas de siège, pas de jumeaux, pas d'utérus cicatriciel, pas de. Voilà. Et, et même, ça dépend a, des, des structures. Il y a une question sur comment on bascule du plateau technique avec la Sacha, je lâche la main euh, et c'est le gynéco qui prend la suite. On sort de l'accouchement. Euh, de l'accompagnement global pour passer dans le médicalisé, il y a par exemple la place de la, de la péridurale qui pourrait se discuter dans ce cas-là, c'est-à-dire a priori, pour l'instant, ben, toi, tu sais mieux parce que tu as une vision plus globale de l'expérience, mais souvent, quand une patiente finit, par exemple, par décider de demander une péridurale, on considère qu'elle sort du champ de la physiologie. Et donc, souvent, oui. elle sort du, sang, du champ de l'accompagnement par sa chambre parce qu'elle demande une péridurale. Est-ce que ce n'est pas une façon de sanctionner euh, et, et de dire euh, bon ben voilà, hein, vous voyez ce que c'est votre corps physiologique là, finalement vous le voulez bien cette période, on pourrait considérer bien. que l'antalgique peut faire partie quand même encore d'un l'accompagnement global oui bien sûr pense, ça oui, ben, alors après c'est toute la question de euh, la physiologie et de l'auto quoi, c'est à dire que normalement la physiologie c'est quand même euh, un accouchement où il n'y a pas d'intervention extérieure là et on est dans la physiologie voilà. Alors que l'eutocie, c'est l'accouchement qui se passe sans complication importante. C'est un accouchement qui se, se passe Donc, quand tu dis sage-femme gardienne de l'eutocie, on pourrait ben voilà, ben qu'une qu patiente qui suit sa patiente pour arriver au mieux, par exemple, une patiente en général qui est suivie dans du global ne veut pas de péridurale, dans son projet initial, mais peut dire, si après tout, je ne sais pas comment je vais réagir, je vais changer d'avis, et qu'elle soit toujours suivie par cette même sage-femme. Si on est dans la sage-femme gardienne de l'eutocie, est-ce que tu es d'accord oui, ben moi, c'est-à-dire que je pense que le, la sage-femme qui, qui est gardienne de l'autocy, ça, ça veut dire qu'elle fait tout pour que la, la, la femme ait un accouchement facile et qui se passe bien sans, sans dystosie, en fait. Mais, bon, et en qui général, correspond à son désir elle. Oui, mais ce que moi j'ai compris de, de tout le travail que j'ai fait avec les sages-femmes, c'est quand même que. Ben, plus on va respecter la physiologie, donc moins on va intervenir et plus on, fa on va favoriser quand même le taux <rire> Donc, <Oui>. euh... <rire> les, les deux vont ensemble quand même. Les Après, de, de toute façon, euh, une sage-femme libérale qui accompagne sa patiente sur un plateau technique, il n'y a pas de médicalisation, donc elle prépare sa patiente à ne pas avoir de péridurale. Normalement, elle, elle la prépare à l'accompagner euh, sans, sans, sans médicalisation. Bien sûr, bien sûr, mais des patients peuvent en route dire « c'est trop dur, ça oui. pas ». mais du coup, si elle change d'avis, effectivement, elle n'est elle, plus, plus dans le cadre de l'accompagnement avec sa sage-femme. Oui, mais en maison de naissance, c'est pareil. Oui. Mais je pense que ça arrive peu, en fait. En général, quand les femmes sont bien préparées euh, et qu'elles sont bien accompagnées par leur sage-femme, que ce soit en maison de naissance ou en plateau technique, c'est rare qu'elles changent d'avis. <rire> parce qu'elles sont bien préparées, mais Alors, parce qu'elles connaissent leur sage-femme. <rire> J'ai une question qui s'adresse à la fois à toi et à Marie-France Morin, je vais la lire parce y a un peu… Euh... La médicalisation, historiquement, était un progrès immense hein, qui venait pas lié aux défauts de la physiologie et sauver la mère et l'enfant parfois, adoucir la douleur quand elle était insupportable, mais il me semble qu'il y a un glissement subtil et progressif vers une médicalisation qui s'impose parfois pour des raisons non médicales. On s'observe peut-être de la médicalisation, pour imposer des choix aux patientes, euh, dans une sorte de ce que moi j'appellerais un abus de pouvoir. Et finalement, les protocoles à l'heure actuelle ne sont-ils pas les nouveaux, les nouveaux outils du pouvoir, à la fois sur la sachame qui y perdent leur autonomies et, et aussi sur les femmes pour qui on, à qui on dit ce protocole rend ce geste obligatoire. Mmh. Vous avez une césarienne, je parle de cet exemple dont je te raconte tout à l'heure, vous avez une césarienne intérieure, il est obligatoire d'avoir une durable vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux, que ce soit toi, Catherine, ou Marie-France Morel, de votre point de vue historienne, de ce glissement d'une médicalisation qui avait des intérêts historiquement positifs et qui finit par des fois basculer du côté de la, for de la force, du côté obscur de la force. <rire> Oui, oui c'est ah. certain que, que la, la médicalisation a des effets pervers, même si elle a sauvé des vies. Et qu'effectivement, les femmes, souvent, sont entraînées dans des protocoles extrêmement rigides. Notamment, euh, il y a dans le livre de Catherine, euh, cette séquence euh, que moi, je ne connaissais pas, puisque je ne suis pas du tout dans le monde de soignants. « 3 cm, péri, rupture, symptôme ». Et donc, euh, on a l'impression que les femmes euh, sont dans, dans un système euh, fordiste, enfin, comme chez les, les usines de voitures chez Ford, et qu'elles doivent absolument respecter un certain nombre de temps. Il semble aussi que quand il y a un, un trop de temps entre euh, la euh, dilatation complète et l'expulsion, on commence à sortir le grand bras de combat euh, pour. Euh, faire intervenir éventuellement le, le gynéco pour faire une césarienne, alors que finalement, si on attendait un petit peu, l'enfant arriverait comme il peut, mais comme il doit. Et donc, effectivement, il y a des choses qui paraissent tout à fait contre nature, en quelque sorte. Et je voudrais aussi insister sur le fait des, des positions d'accouchement. C'est tout à fait extraordinaire que effectivement c'est avec l'accouchement à l'hôpital que les femmes ont été amenées à accoucher en position en décubitus dorsal, qui est complètement contradictoire avec la physiologie. Et j'en prendrai qu'un seul exemple, c'est qu'il y a eu un rapport sur les, mais les maisons de naissance qui est paru en 2019, avec cinq ans de recul quand même sur ces pratiques. Eh bien, dans les maisons de naissance, il n'y a que 6% d'accouchements en décubitus dorsal. Quand les femmes ont le choix, qu'elles sont accompagnées, elles accouchent à quatre pattes, accroupies, sur le côté, enfin dans, dans toutes les positions qui, selon euh, la, le, le placement du bébé, selon euh, elles-mêmes, euh, la position va être la plus facile pour elles et la moins douloureuse. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire admettre dans une salle d'accouchement hospitalière. Et, et ah. Catherine, comment tu réponds à cet argumentaire de la médicalisation comme progrès et de cette envie de retrouver un accouchement physiologique parfois perçu comme un retour à l'histoire et passéiste et dont on se moque très gentiment mais très fermement dans les, dans les milieux hospitaliers. Les oui. qui veulent retrouver un accouchement plus physiologique et plus auto euh, oui. avec une position libre, on sent quand même très largement moqués à l'intérieur des salles. Ah ben bah oui, ça c'est sûr. On, on parle de retour en arrière. De, de retour en Mais... arrière, on voudrait revenir au XIIe siècle. Comment tu réponds à cet argumentaire et, et comment Mais... vous y répondrez, madame Oui, Mais... Déjà, par, par rapport à ce glissement-là dont tu parles, du fait que la médicalisation, en fait, elle est utile euh, en cas de pathologie, c'est-à-dire que euh, quand il y a un problème, euh, bah, mine de rien, euh, je veux dire, euh, avec l'évolution de la médecine, par exemple, la, la, la césarienne, lorsqu'elle est vraiment nécessaire, euh, eh aujourd'hui, euh, elle se passe relativement bien. Enfin, je veux dire, par rapport à autrefois, je pense quand même qu'il y a une sécurité autour de, de ça. Euh, oui. S'il y a besoin de réanimer l'enfant, le, le, la, mé la médecine sauve des enfants. Je veux dire, la médecine est là justement pour ça, normalement, pour, euh, en cas de pathologie, justement, avoir des moyens euh, techniques ou médicamenteux pour sauver la vie euh, des femmes. Euh, le glissement, pour moi, il se fait de deux manières. D'une part, euh, l'argument de la médicalisation euh, comme étant le, le seul moyen d'offrir la sécurité de l'accouchement. D'une part, c'est quand même euh, comment dire occulter le fait que nos conditions de vie ont évolué nos logements, je veux dire, comparer, euh, par exemple, euh, quand on entend des gynécologues obstétriciens, même encore aujourd'hui, ou même des médecins ou autres, dire Mais, mais l'accouchement à domicile, autrefois, vous vous rendez compte, le nombre de femmes qui, qui mouraient, tout ça. Mais je veux dire, les conditions ne sont plus les mêmes. L'hygiène n'est pas la même. L'alimentation des femmes enceintes n'est pas la même. Le suivi des grossesses, je veux dire, aujourd'hui, les sages-femmes, elles suivent les grossesses, elles sont en capacité de détecter des pathologies de manière très précoce. Donc, on n'est plus du tout euh, face, à, enfin, face à des pathologies, on va dire, de dernière minute. Enfin, ça peut arriver, mais je veux dire, par rapport à autrefois, on peut quand même prévoir, prévenir un, un grand nombre de choses. Donc déjà, cet argument de la médicalisation qui, qui aurait permis euh, euh, de… comment dire… De, de sauver les, les femmes et les enfants euh, de, du danger de l'accouchement, il est pour moi, euh, voilà c'est un peu décalé, on va dire, par rapport euh, à, à l'évolution historique. Euh, si ensuite… Je, si si oui. un pour, un pour Catherine, je peux interroger, Catherine, ce que tu viens de dire exactement à cette phrase, vous avez dit quelque chose quand on a prédiscuté pour cette soirée, enfin, que Madame Morel, que on avait, on, ça, ça je l'ai appris quand vous l'avez dit, qu'on avait largement… Euh, gonfler ou surestimer les risques que pouvaient les femmes. Oui, absolument. Le, le, le grand argument des obstétriciens aujourd'hui, c'est de dire euh, vous ne voulez pas revenir au Moyen Âge où toutes les femmes mourraient en couche. Bon, en gros, c'est complètement faux. Euh, il y avait au maximum 3% des euh, accouchements qui se terminaient par la mort de la femme. C'était déjà beaucoup, évidemment, par rapport à aujourd'hui, mais euh, ce n'était pas toutes les femmes mouraient en couche. Hein. Beaucoup de femmes ne mouraient pas en couche et, et arrivaient quand même à, à avoir des enfants sans, sans, sans mourir. Et euh, on a des carnets d'activités de, de sages-femmes au XVIIe, au XVIIIe siècle, euh, ceux qui font en gros entre 1000 et 3000 accouchements sur leur carnet, et on voit qu'en gros, 90 de ces accouchements, bon, qui sont tous à domicile évidemment, euh, se passent bien. La sage-femme est là pour accompagner, il n'y a pas de, euh, de pathologie. Et donc, euh, en France, euh, le corps médical, enfin, notamment les obstétriciens, sont absolument euh, persuadés que toutes les grossesses sont pathologiques, que tous les accouchements sont un problème, et euh, comme le dit, euh, je crois, une sage-femme dans le livre de Catherine, on ouvre les parapluies avant qu'ils ne pleuvent. Et c'est ça, ça la, une... la doctrine française. Une... Alors qu'au Pays-Bas, qui est un, un pays qui est totalement comparable à la France pour ce qui est du niveau de médicalisation, Et puis, eh bien, euh, on, on a cette maxime « à domicile si possible pour l'accouchement, à l'hôpital si nécessaire ». Et donc, euh, ce n'est pas tout le monde à l'hôpital, parce que sinon, euh, euh, bon, euh, les, les, les, les accouchements ne sont pas tous problématiques. C'est pour ça que ce qui est compliqué dans ce débat, c'est de montrer que même quand on est du côté de vouloir aller vers une médicalisation beaucoup plus raisonnée, on est vite, on évite caricaturé comme étant des extrémistes de, et contre la médicalisation. Alors que je pense profondément que la plupart de sa chambre, c'est l'idée que la médicalisation soit beaucoup plus raisonnée et qu'elle ne soit utilisée qu'à bon escient, c'est ça la pour, pour finir par rapport à, à ta question, je pensais après peut-être on, on laissera s'il si y a des questions, après, là, euh, des, dans, des questions mais euh, l'autre point de ce glissement-là, c'est donc d'une part de faire croire que euh, la médicalisation euh, apporte la seule sécurité possible et l'autre part c'est de fermer les yeux quand même sur euh, les conséquences euh, iatrogènes de ah, la surmédicalisation parce que là il y a quand même un manque d'études enfin je veux dire euh, le, les effets d'un déclenchement non justifié euh, de l'injection d'ocytocine de synthèse par exemple lorsque c'est il y a de l'abus euh, voilà bon, de je stress. pense qu'il y en a hein enfin je veux dire tout tout tous les actes qui sont parfois imposés, parce que normalement c'est recommandé, mais souvent c'est imposé par les structures. Euh, voilà, Il y a quand même un manque, je pense, de transparence sur les effets iatrogènes de, de ces techniques-là. Est-ce que tu peux Aussi. poser une dernière question avant de donner la, la parole à tout le monde Justement, c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire entre recommandation et imposé. J'aimerais juste qu'on finisse avant de vous donner la parole à tous sur la notion du droit du patient. Je suis vraiment étonnée de, de, de voir dans ma pratique combien le patient a peu conscience de ses droits et pense que, vous-même, les hein, qui pensent qu'une recommandation, c'est une imposition. On peut régulièrement dire à des patientes, là, c'est obligatoire, par exemple, je, que je prends travail, il est obligatoire d'avoir une césarienne. Quand on a une césarienne en l'intérieur, avoir une péridurale obligatoire. Euh, est obligatoire. Est-ce que dans ton travail, tu as étudié cette notion du droit du patient et comment il est souvent bas fait par manque d'informations. Et tu disais, dans, quand on discutait en aparté avant, qu'il y a justement ce débat un peu difficile entre nous, les sachems libéraux et les sachems hospitalières, hein, parce que nous, on est, on est le recueil des témoignages des patients difficiles. Les sachems qui sont à l'intérieur des structures n'ont pas toujours le recueil de ce, que, de ce qui s'est passé pour leurs patients dans leur vécu émotionnel. Et donc, il y a une espèce de, de tension qui s'inscrit parce qu'on ne se parle pas entre nous. et que. Oui. Nous, de notre extérieur, on a envie que la patiente connaisse mieux ses droits et que c'est très difficile de l'informer sur ses droits Ça l'inquiéter, malgré tout. Qu'est-ce que tu réponds mmh. sur cette espèce de dialectique entre les droits du patient et les protocoles oui. je, vais... je vais essayer de faire vite parce qu'il y a comme plusieurs questions Exactement. dans ta question. Mais bon, déjà, un protocole, euh, c'est une marche à suivre pour harmoniser les pratiques au sein d'un service. Voilà, mais ça ne peut pas être imposé sans le consentement libre et éclairé de la patiente. Donc, même les recommandations, par exemple, de, du Collège national des gynécologues obstétriciens, qui sont souvent mises en avant pour dire, par exemple, eh ben voilà, parce qu'il y a utérus cicatricienne il faut obligatoirement une péridurale, parce que ben, vous vous rendez compte. Enfin, déjà, il faut une révision utérine. Et puis après, euh, si jamais ça se passe mal, vous serez obligé d'être sous anesthésie générale et tout ça. Mais tout ça, ce sont des recommandations, ce sont pas des obligations. Donc, si les femmes étaient correctement informées, et elles ont de quoi être informées. Hein, parce que dans la deuxième partie de ta question, c'est est-ce que les femmes sont assez informées de leurs droits. La question, c'est surtout est-ce que les femmes sont intéressées s'intéressent à leurs droits, parce que quand on veut s'informer sur ses droits, aujourd'hui, vraiment, on a accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations euh, sur alors, Internet, enfin, je veux dire, c'est facile quand même d'avoir, que ce soit avec sa, la sage-femme libérale qui fait son suivi ou sur euh, Internet ou des sites comme Césarine ou autre, par rapport à ces questions-là, on a accès alors, à l'information. Ce qui est quand même raconté par la personne, c'est que même si elle a conscience de ses droits, C est, c est, le pouvoir s'exerce de façon très subtile et, et, et quasiment perverse, c'est-à-dire qu'on oui. va la dissuader du fait qu'elle va pouvoir arriver à oui. ça. On va, ben, on en fait, va... là où il y a un abus de pouvoir, c'est que certaines structures, même par exemple face à des projets de naissance, vont dire aux femmes ben, « si votre projet c'est ça, ben, vous ne pouvez pas accoucher chez nous ». Et ça, normalement, ce n'est pas possible. Enfin, je ne suis pas spécialiste en droit, mais pour moi c'est pas possible normalement. Mais certaines structures font ça, c'est-à-dire si si oui, vous je absolument, faire, je absolument ne pas avoir péridurale alors que vous avez eu euh, vous avez un utérus cicatriciel, vous ne pouvez pas accoucher chez nous. Ce qui n'est pas normal. Parce que ça va être justifié, par exemple sur le fait que ah mais oui mais il y a forcément une révision utérine mais normalement la révision utérine se fait sur signe d'hémorragie s'il n'y a pas de signe d'hémorragie la révision utérine C'est plus pour des raisons de de, de rupture utérine que pour des révisions utérines c'est plus que des risques de rupture mais bon oui oui mais même, même, même ça peut être ça peut être le, le, le prétexte ça peut être que parce qu'il y a eu un utérus cicatriciel il y a forcément une révision utérine euh, après l'accouchement. Or, normalement, s'il n'y a pas de signe d'hémorragie, la révision éthéride n'est pas obligatoire. Donc, il y a un glissement entre les recommandations, en général, des gynécologues obstétriciens et les obligations. Mais normalement, le consentement libre et éclairé euh, passe avant. Voilà, peut-être qu'il faut qu'on s'arrête là. Peut-être qu'il faut qu'on s'arrête là et qu'on laisse… Euh, oui, révision de cicatrices. Mais bon, pour je vois, pardon, la, la, la réponse de Maï, c'est vrai. Mais je veux dire, moi, je ne suis pas spécialiste, mais tu vas nous dire, comment on fait une révision de cicatrices on, on, il, il faut bien y aller, non Comme pour une révision… Enfin, je veux dire, l'idée, c'est de, de, de dire… Je pense que la raison principale, c'est qu'ils peur de, de la pas que la patiente est mal si on vérifie bon, la cicatrice Peut-être que l'intérêt ce soir, c'est pas d'aller dans des recherches. Oui, oui, oui, pardon. Je pense que on la raison principale de cette maille, recommandation, c'est le, le risque de rupture utérine. Je vois oui, que oui. Paulina Lopez, c'est ça Vous voulez poser une question euh, oui. Oui, oui, oui, oui, je voudrais bien pouvoir intervenir un petit peu. Je suis Paulina, je suis sage-femme chilienne. Et euh, aussi, euh, j'ai exercé aussi, comme ça, je suis femme en France. Donc, euh, je suis docteur en santé publique à l'INSERM. Je me suis formée là-bas, à l'unité de périnatalité euh, santé des femmes et santé des enfants. Je suis chercheuse en santé maternelle et périnatale. Je voudrais euh, vous parler de, de la situation au Chili très brièvement, depuis 30 ans. L'hypermédicalisation de la grossesse, de l'accouchement et de la naissance a fait des dégâts à l'échelle de la population. Énorme. C'est suis... un pays où il y a beaucoup de césariennes. Il y a beaucoup de césariennes. Un chiffre global de 40% des césariennes, voire 50% dans plusieurs hôpitaux et euh, nous arrivons à 70-80% dans les cliniques privées. Et euh, l'option d'un accouchement normal est, est très restreinte et il y a très peu de pratiques en libéral. si bien qu'on peut, euh, du point de vue épidémiologique, mesurer les effets sur la population hein, à travers des de dessins épidémiologiques et euh, les effets que ça a sur le poids des naissances sur le raccourcissement de la durée de la gestation et sur la personne qui assiste à l'accouchement. Donc, j'ai étudié pendant 27 ans cette évolution sur 6 millions mille naissances vivantes tout au long de ces 27 années. Et voilà, on trouve que par exemple, euh, le groupe euh, l'âge gestationnel à laquelle les femmes au Chili accouchent, et on va dire le groupe le plus nombreux, c'est à 38 semaines et non pas à 40 semaines. Nous avons à peine 20% des femmes qui vont accoucher à 40 semaines. Alors sait à, qui... à l'heure actuelle que plus, plus le bébé naît à 29 semaines, plus il a des facteurs de risque. À une époque, on disait euh, bon s'il a passé 37 semaines, tout va bien, et on se rend compte de plus en plus. Bah, euh, disons que... En fait, quand maintenant, en France, par exemple, sur le césarien, on, on cherche à la faire le plus tard possible bah. parce qu'on sait que le, ça améliore le pronostic pour le bébé d'atteindre, de se rapprocher le plus vite. -même. Bah, écoutez, bah, la perte de poids, par exemple, le manque de poids à gagner, c'est énorme. Hein, parce oui, que je ne bon, vais pas m'étendre beaucoup parce que je sais qu'on est nombreuses et, et tout, mais je peux vous faire parvenir cette publication. Oui. Elle a été publiée à la revue Périnatalité, donc elle est en français. Il y a les graphiques, il y a le développement de l'objectif de cette recherche. Et donc, je ne sais pas si par les chats, je peux le... après euh, vous envoyer les, mais ça a été publié, euh, attendez, je ne sais plus. Je, je vais essayer de vous envoyer les, les, les noms hein, et les ah, coordonnées. Ce qui est, en... ce qui est intéressant vous... dans votre témoignage, d'abord, je suis sûr que ça ne va pas sonner Catherine et ces études-là, mais c'est que ça nous encourage à continuer à beaucoup se battre pour rester, pour, pour rester au plus près de l'autopsie et de la physiologie, parce que vous connaissez les dérives d'une hypermédicalisation encore plus extrême qu'ici complètement écoutez ici les ravages sont vraiment croyez-moi à l'échelle de la population c'est même pas un groupe de femmes lorsqu'on voit que le, le, le poids la prise de poids elle est importante à partir de la semaine 38 je le vois dans la population c'est pas un échantillon c'est 6 millions 000 cent mille naissances c'est oui, à dire ça c'est une, une étude de grande qui existe ben oui alors quand on voit que à la semaine entre la semaine 38, 39 et 40, se situe la prise de poids la plus importante, et ce sont les données qui sont en train de l'indiquer. Et ben pourquoi priver de deux semaines et Pourquoi Parce que les, les, les césariennes sont programmées, elles se font pour la plupart à 38 semaines. Pourquoi oui, Parce que on déclenche systématiquement, mais systématiquement par ordre ministériel, l'accouchement à la fin de la semaine 41. Donc, nous n'avons plus de naissances à 42 semaines. sont terminées. Il n'y en a plus. Alors, Alors la, en France, la durée, on va pas loin de ça quand même. Hein? Ben, écoutez, la durée, la mmh. grossesse, est complètement, intervenue, est complètement intervenue. Les enfants inutéraux restent en moyenne, si vous voulez, et pour la plupart, deux semaines de mois inutéraux. Il, il leur faut à gagner au moins 400 grammes. Non, mais c'est quoi? Enfin, il y a oui, un dommage pour mais ça, ça génère des difficultés dans la mise en route de l'investissement. Donc c'est pour ça. Oui, oui, oui. Je voulais apporter ça, et aussi, je vais essayer de vous faire parvenir les coordonnées par le chat. De cette, sinon, vous, je vous envoie mon. En tout cas, mon, merci mon pour cette information, Elise, parce que. Et je, je prends mes autres questions, d'accord euh, Elsa a demandé :« Que pensez-vous de l'arrivée ?» Finalement, tu vois, Catherine, cette question est là sur le tableau. Que pensez-vous de l'arrivée des doulas et des coachs dans le monde de la pérennitalité Et des coachs dans tout d'ailleurs. Hein Alors, moi personnellement, J'en je, je pense rien, donc je ne vais rien dire sur mon avis personnel. Euh, par contre, je, par rapport à ma recherche, parce que c'est vrai que là, le livre, c'est, on va dire, une partie de ma recherche. Euh, et dans ma recherche, effectivement, j'ai rencontré des doulas et j'ai rencontré des femmes qui avaient euh, demandé à être accompagnées par des doulas, euh, en plus de leur accompagnement global. Hein. Euh, souvent, euh, donc, la, la, enfin, la plupart des doula que j'ai rencontrées euh, me disaient que elles avaient quand même une grosse partie de euh, leurs clientes qui étaient des femmes seules, des mamans solo en fait, et qui euh, ressentaient le besoin euh, d'avoir quelqu'un euh, qu'elles pouvaient joindre à tout moment, quelqu'un euh, avec qui partager des choses un peu comme euh, comme une amie ou comme une sœur euh, qu'elles n'auraient pas. Euh, ou alors des femmes dont le, les maris, par exemple, euh, travaillent très loin et c'est souvent absent et avaient peur de, ne pas, enfin, de se retrouver toutes seules au moment de l'accouchement. Euh, donc, bon, après, c'est... Oui. Qu'est-ce que tu voulais finir. <rire> non, non, non, mais nous, les, je les, dire, dire, les doulas, ça nous intéresse parce que je pense qu'il y a une réaction des sachants vis-à-vis -vis des doulas. On a un peu l'impression que c'est comme si c'était... Euh... Ça mettait le doigt sur notre incapacité à, à offrir un accompagnement aux patients. Et oui, si alors les, les sages-femmes ne faisaient pas notre boulot. Pourquoi Moi, j'ai vu deux facettes. Ouais, j'ai touché, on va dire, deux points dans ma recherche. Un des points, c'est le, les sages-femmes qui m'ont dit mais s'il y a des doula, c'est parce que on ne nous, on, soit on ne nous laisse pas la place qu'on devrait avoir, soit parce que les sages-femmes ont perdu une partie de, de l'activité qu'elle devait avoir qui était d'être là, de tenir la main, d'accompagner les femmes. Mmh. Euh, mmh. Et j'ai aussi rencontré une sage-femme qui m'a dit, bah, finalement, les doulas, c'est un peu comme la femme qui aide. C'est-à-dire, à, à l'époque où il y avait la matrone et la femme qui aide, bah, finalement, les doulas, c'est un peu la femme qui aide. Donc, j'ai eu bien, des, des comme... discours différents. Oui, après. Vous disiez la dernière fois, Mme Moral, que c'était un peu anecdotique. En fait, j'ai une jeune sage à ma stage qui me disait qu'il y en a quand même de plus en plus qui viennent avec leur lors à l'hôpital. Alors, maintenant, avec le Covid, on peut freinées parce qu'on n'a pas vraiment le droit à, des, à plusieurs accompagnants, hein, mais c'est quand même. Je, je suis d'accord que cette question est, et que ouvre Elsa, elle est, est une question. Mais en tout cas, du, du point de vue des sages-femmes, c'est, on va dire, j'ai rencontré les deux. Rencontrer des sages-femmes qui sont plutôt réticentes parce qu'elles sentent qu'il y a comme une partie de leur place qui est grignotée par la présence des Tu de n'as pas l'impression que dans la globalité, on est toutes réticentes On n'est pas, pas plus réticentes que, que dans… Tu n'as pas l'impression qu'il y a plus de réticence qu'autre chose que... ben, Je ne sais pas parce que j'ai enfin, rencontré aussi des sages-femmes libérales qui font des accouchements à domicile et qui… Et, euh, ont et qui sont contents d'avoir des doulas Il y avait une doula qui était là et qu'elle ne les dérangeait pas en fait. Donc, il y a des sages-femmes sages qui ne sont pas gênées par la présence de la doula, comme si c'était une amie qui était présente. Mais comme euh, si c'était la mère, la femme. C'est on va ça. dire. Alors, on a... Oui, oui. oui. Moi, je, je voudrais juste rappeler que, euh, historiquement, enfin, là, les doulas elles sont venues des États-Unis. Hein. Et pourquoi elles sont venues des États-Unis Parce que aux États-Unis, au début du 19e siècle, euh, on a éradiqué, enfin, c'est vraiment le mot qui s'impose, les sages-femmes. Mmh. Donc, euh, les femmes euh, sont allées accoucher dans les hôpitaux et se sont trouvées vraiment pieds et poings liés, mais alors là vraiment, et endormies par euh, des obstétriciens extrêmement dirigistes. Et il euh, y a eu euh, un retour de bâton qui a été aussi facilité par le féminisme, où les femmes ont voulu vraiment, être, reprendre un petit peu de pouvoir dans, dans ces accouchements extrêmement médicalisés, mmh. et où il n'y avait même plus quelqu'un pour… Euh, pour faire tampon en quelque sorte entre la, la femme et puis le, le psotricien. Ce qui n'est pas du tout la situation française quand même, hein, où on oui. a depuis le 19e siècle, depuis 1803, on a euh, des sages-femmes qui sont reconnues par les autorités médicales comme une profession médicale. Hein. ça, mmh. ça n'est pas une revendication, c'est quelque chose qui leur a été donné en 1803, par la réorganisation de la médecine, euh, par euh, Bonaparte. Et donc, euh, à ce moment-là, on, on a vraiment on pense, une situation qui est totalement différente de la situation américaine. Mm. Oui, mais même en Europe, je pense que le statut des sachants françaises est souvent euh, largement admiré par les autres, ou envié par les sachants dans d'autres pays. Hein. On a, en termes de statut, on, a plein de deux. on peut faire plein de choses. Hein. Après, c'est ce oui. que tu montres très oui. bien dans ton livre, Catherine, c'est… Euh, par exemple, on peut être accueilli, dans... théoriquement, on peut aller dans un plateau technique, mais comment va-t-on être accueilli Et par les sages-femmes, et par les gynécaux. Peu que par les gynécaux, le... donc il peut y avoir les droits qu'on a. a, on a un métier merveilleux, on va faire des milliers de choses, mais dans la vraie vie, c'est pas si simple. Dans, dans la, la pratique, vie, ouais. Dans la pratique. Et euh, qu'est-ce que tu disais euh... Je pas d'autres question. Euh, oui, voilà, peut-être euh, des dernières questions, là, parce qu'on a dit qu'on arrêtait vers 19h30. Ok, j'ai des... deux, deux dernières questions. Une sur euh, quel est l'impact du féminisme euh, sur tous ces débats C'est-à-dire que, est-ce que le féminisme à la française, euh, Madame Morel, expliquerait le retard que nous avons, nous, la France, par rapport au respect de la physiologie dans oui, alors, par rapport à d'autres euh, pays d'Europe et la dernière question, comme ça après, c'est vous qui finissez. Euh, Catherine, si tu avais un rêve ou des rêves pour notre futur autour de la naissance, ça serait quoi Voilà. Et vous, je vous laisse. Alors, sur le féminisme, bon, c'est très compliqué. Il faudrait évidemment toute une séance rien que pour ça. Euh, il faut dire quand même que les féministes françaises ont été très longtemps préoccupées par les manières de ne pas avoir d'enfants la contraception, puis l'avortement. Et elles se sont intéressées relativement tard à euh, l'accouchement. Et finalement, euh, à peu près au moment où elles s'y intéressaient, est arrivée la péridurale. Et majoritairement, elles ont considéré que la péridurale était euh, vraiment... Une bénédiction et que ça avait été fait justement pour euh, les femmes en fait c'est un cadeau mmh. fait aux femmes et qu'il fallait surtout pas cracher dessus et donc euh, elles ont été tout à fait pour ces accouchements d'abord sous péridural et on sait que le seul fait d'être sous péridural fait que ça induit finalement euh, des euh, fusion d'ocytocine en particulier avec toute une cascade de conséquences qui font qu'on est très très loin de la physiologie finalement et donc euh, et je suis je suis pas sûr que on soit encore revenu de Mais cette ça idée que le bon accouchement c'est un accouchement sous péridurale hein. oui, euh, allez voir Elisabeth badinter elle est quand même pour euh, un certain nombre de euh, gestes médicaux euh, enfin finalement assez invasif. Là. Oui, oui c'est comme l'allaitement artificiel est un vécu comme une libération. Oui, c'est ça. Oui, le biberon, c'est la libération de la femme. Oui, évidemment. Bon. Oui, bon. Bah oui, la maternité, pour une certaine forme de féminisme, c'est une entrave à euh, la, la liberté des femmes. Quoi. Alors bon, qu'effectivement, que... il y a d'autres mouvements qui, eux, ont plutôt. Euh, euh, vu la mise au monde comme l'expression d'une puissance féminine, une, une expérience enrichissante euh, humainement, psychiquement pour les femmes. Oui, Et okay. je pense que je, je, moi je pense que le choix des femmes enfin, les, le positionnement qu'elles ont par rapport à l'accouchement médicalisé, euh, il est quand même très très lié à l'histoire du féminisme en France hein. culturellement euh, on est quand même, on a été quand même vraiment conditionné par ça. Hein. Alors, je vais peut-être juste répondre ah bah, à un déjà, de la dernière rêves, question. Des rêves. Des rêves aussi, tu peux. Oui, ouais. ah, <rire> mes rêves, <rire> c'est gentil comme question. Eh bien, ben déjà, euh, euh, l'idéal, voilà, ce serait que quand même les femmes puissent choisir, euh, vraiment choisir, hein, en toute conscience, en toute connaissance, les conditions de l'accouchement qu'elles souhaitent. Puisque aujourd'hui, bah, les femmes qui souhaitent un accouchement médicalisé, elles n'ont pas trop de difficultés à trouver euh, un endroit. <rire> Celles qui souhaitent un accouchement physiologique, c'est un peu plus le parcours du combattant dans certaines régions. Euh, et puis ensuite, euh, bah, voilà, remettre la physiologie au cœur de l'enseignement des sages-femmes, ça clairement. Euh, remettre aussi l'histoire de la profession et les sciences humaines et sociales dans la formation des sages-femmes, parce que, ça, ça apporterait beaucoup du fait que voilà les jeunes sages-femmes ont, ont souvent ben, par leur euh, méconnaissance on va dire euh, voit euh, tout ce qui est appris comme euh, quelque chose de nouveau alors que souvent l'histoire ne fait que se répéter et se répéter et, et on a l'impression d'inventer euh, l'eau chaude à chaque fois et euh, voilà ça serait bien d'avoir un peu une histoire on va dire de de, de l'accouchement sur le long terme pour qu'elle voit euh, un peu euh, L'histoire de leur profession. Et puis, et puis voilà, une vraie, une vraie diversification de l'offre de soins, quoi. Que, que les, les femmes puissent, en fait, comme le Code de la santé publique le préconise, choisir leur praticien, le lieu de leur accouchement et les conditions qu'elles souhaitent pour leur accouchement. Que ça soit maison de naissance euh, ou autre, ou, ou hôpital, ou domicile, ou peu importe, mais voilà, qu'il y ait un vrai choix. J'aimerais lire une phrase qui est dans ton livre pour conclure, que j'ai beaucoup aimé qui file parfaitement avec ce qu'il vient de dire, qui montre la, la complexité du sujet. Les femmes n'ont ni les armes, les armes matérielles ni les armes institutionnelles pour faire évoluer à elles seules l'offre de soins en terrain de qualité, d'une part parce que leurs aspirations ne sont pas homogènes, d'autre part parce que la conscience d'un libre arbitre à préserver en ce qui concerne la naissance ne les habite pas toutes avec la même intensité. Est-ce que tu es d'accord avec ça ah, ben bah oui, oui taille, <rire> je suis toujours d'accord avec ça. Je <rire> n'ai pas changé d'avis. <rire> voilà, donc euh, je ne sais pas, peut-être bon. Marc François, est-ce que tu passes eh ben, qu'on s'arrête pas là Merci beaucoup à euh, toutes les trois. Et puis, Merci euh, aux intervenants. Merci à tous et les alors, participants. Il y a des choses qui ont été écrites qu'on n'a pas dit, vous disiez Oui, qu ben, notamment que c'est pas que les sages-femmes qui doivent se former aussi aux sciences humaines, oui. mais aussi tous les professionnels. Oui, c'est vrai. Donc, ça, vrai. Pas vrai. Donné, hein. Et les médecins, oui, voilà. oui. Parce que par exemple dans les, dans les formations sur les positions d'accouchement, euh, tu vois extrêmement rarement un médecin dans cette formation. Très souvent les euh, sages-femmes. Et les gynécaux qui font quand même 30% des en français, hein, des attissements normaux français, mmh. euh, ils sont rarement dans Donc oui, tu as raison. Bon, <rire> que... Donc euh, le public euh, pour lire ton, votre livre euh, peut être étendu. <rire> Exactement. <rire> bon, mais merci beaucoup à, à toutes, à tous et à, à une prochaine fois. <rire>